Bonjour à chacun et chacune, je souhaiterais vous présenter mon livre « sourd et certain. Oh, c'est vrai T'as écrit un livre Alors c'est quoi c'est euh, une autobiographie Des témoignages Est-ce que… Euh, ou un essai philosophique Ou un roman de la science-fiction Un roman policier En fait, c'est un recueil de textes que j'ai écrit sur mon blog « Apprendre à écouter.com » depuis 2013. Ce sont euh, de la poésie, des réflexions, euh, des témoignages… Et des lettres que j'adresse à tes parents d'enfants sourds et puis plein d'autres choses sur la vie quotidienne d'un sourd hein, tirées de mes expériences personnelles et puis aussi de mes expériences professionnelles, voilà, tout ce que je souhaitais faire partager pour sensibiliser en fait sur le monde des sourds pour les entendants et aussi pour sensibiliser aussi pour ceux qui sont devenus sourds, etc. Voilà. Ah oui, alors où on peut le trouver alors Est-ce qu'on peut être dans une librairie Est-ce qu'on peut l'acheter sur Amazon et tout Est-ce que tu es édité et tout Ah non, pour l'instant, mes livres sont auto-édités. Donc les livres sont chez moi et le paiement, hop, je vous envoie le livre rapidement. Mais est-ce que Vivien, tu vas faire des ventes dédicaces et tout pour qu'on puisse te les acheter face à face Parce que moi, comme on est en ligne, oh, oui, bien sûr, je fais des ventes dédicaces. Vous pouvez suivre les actualités sur ma page Facebook, sur et Certains, le livre. Donc je vous invite à vous y abonner, et comme ça vous serez tenu au courant des dernières actualités. Ah oui, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu leur livre et tout Ah, j'aime bien être tenu au courant, qu'est-ce qu'ils ont en pensé et tout Ça va leurs commentaires Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter C'est bien d'avoir des avis des lecteurs. Est-ce qu'il y en aura Ah ben bien sûr, tout à fait. Les lecteurs peuvent très bien mettre leur avis sur le livre, sur la page Facebook, sur et Certains, le livre vous même sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Voilà, donc vraiment, faites-vous plaisir, ça me fera très plaisir, évidemment. Et aussi, ça donnera plus de visibilité à ce livre, et qui pourra donner à réfléchir aux entendants, même aux parents d'enfants sourds, etc., etc. Donc je vous remercie énormément pour, pour votre soutien, votre promotion et tout. Mais on va continuer comme ça, et au plaisir de se rencontrer, de pouvoir échanger, et pourquoi pas de construire d'autres projets autour de, de ce livre, sur les Bon, viens, il est où ton livre hein Moi, je le vois pas. Il est où, il est où, hein Vous voulez vraiment voir le livre, concrètement Attention, c'est visuel, c'est violent, c'est humoristique, c'est décalé. Attention, c'est parti. Soyez prêts. Alors, premier point la couverture, le dessin humoristique, a été réalisé par Peter Patfall, un dessinateur humoristique qui a, réalisé, qui a écrit plein de manuels pour garder un enfant autiste pour soulager les parents, ou bien euh, « Comment comprendre son copain autiste ». Voilà, et plein d'autres livres. Et puis euh, aussi, dans euh, le livre, vous avez la préface euh, d'Ada Abdelli hein, un super auteur, euh, acteur qui joue euh, dans la série vestiaire euh, souffrance France 2, le samedi soir, que je vous invite euh, vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. Ben, sur ce, et eh ben voici le livre. Je vous invite à le lire. Quand vous aurez lu ce livre vous pourrez déjouer les dialogues de sourds. J'en suis sûr et sortant J'en suis sûr et sortant To you, you, you. Ah, pour